Bah tu vas où J'avais casiné 17 ans c'est une vie 17 ans C'est comme un couple tu vois on est fidèle, On se voit tous les 6 mois j'ai confiance en lui et là, boum, retraite. Ça veut dire que je dois montrer ma à quelqu'un d'autre. Je ne te reconnais pas sur les photos. C'est pas gentil. Du coup, j'ai dit que je te faisais la gueule. Je ne te fais pas la gueule. Je n'ai pas dit que t'étais moche. Je ne te reconnais pas sur les photos. T'es prête, déjà. Ouais, je suis prête. Il y a un truc que je ne comprends pas. Toutes les meufs sur TikTok, elles sont hyper fraîches, hyper bonnes, toutes maquillées. Tout. On est tous en confinement, non On ferait tous ressembler à moi, là, non C'est ça, le confinement Je comprends pas. Non. Putain Fais pas ça, arrête, tu m'as fait trop peur. Non mais sérieux, moi je comprends pas pourquoi sur TikTok tout le monde me vous voit et m'appelle madame. Hmm. Et qui est là Monsieur. Je viens faire pipi. Qui est là Monsieur. Oui. Est-ce que vous avez des moments libres vous Parce que moi, j'en ai jamais tout le temps, elle est là. Je vais filmer la réaction de ma famille quand ils vont voir la merde que j'ai sur le visage. Qu'est-ce qu'elle a fait Avant ah, bon, visage. <rire> <rire> bah, Margot, qu'est-ce que tu fais Fred, ça va non Fort, hein. Et je fais quoi maman Mais Tu comme ça ah ah Papa Attendez une minute Une minute Attendez, Attendez Tu bois en cachette non, je, je joue à cache-cache. Attrapez. <rires> <rires> <rires> oh non non non non se <rires> <rires> plein Est-ce qu'il y a le chat dans votre jardin Ouais ils viennent souvent et puis ils me grattent tout Ah oui c'est pas le mur qui va leur empêcher G.R.D.F, le contrat d'assurance. Pour finir le mois. Et maintenant tu m'as eu. Faut que je tout le travail. B6 ou B5, je sais pas. Voilà. Bon, un anus au soleil quoi. T es t es... Ah, qu'est-ce que c'est drôle quand les Américains rigolent. Haha, it's funny. Quand les noirs rigolent. <rire> Voilà, maintenant tu retournes dans le canapé s'il te plaît, je vais t'amener ton assiette de pâte. La douche était bonne, mon amour. De ouf. Tu peux recommencer. C'est facile. Hop. Tac. Hop. Ah Ah Ah <rire> <rire> <rire> je vais Tu penses pouvoir me faire plaisir en t'abonnant? Que la team kiss soit 30 000. À la fin du confinement, nous serons 30 000. Je compte. Les gars, soyez pas jaloux. Je sais que vous n'avez pas tous la chance d'avoir un jardin où, euh, pendant le confinement. Je suis vraiment désolé. Euh, moi aussi, j'ai pas de chance. Go. Go. Ouais ouais Parce qu'on se maquille pour nous Et pas pour ta grosse gueule Seulement pour nous tu comprends, ni toi ni personne, je ne veux pas. Euh, je, je veux vivre seul seul, seul tu comprends Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an. Six... Il y a les sportifs. Et à moi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 Bah ouais il est pas à l'aise dans son couple Moi je viens le soulager Tu viens le soulager tu es un panadol J'ai pas compris Et elle te dit il est pas soulagé Donc le problème ouh, ouh. Ce qui est bien avec le confinement C'est que je peux faire plein de câlins chérie. mon chéri. <rire> <rire> Faut pas le dire Je vous appelle parce que ma belle mère veut se jeter par la fenêtre Mais madame vous êtes trompé de numéro ici C'est la menuiserie ah, C'est bien pour ça que je vous appelle hein. La fenêtre elle veut pas s'ouvrir merde par ton bata passé, et oui, l'année prochaine, et eh bah ben, tu feras ce que tu voudras, d'accord T'as rien, c'est pas mon problème. T'iras bosser, tu feras caissière, ou éboueur, ça, fera, ça sera aussi bien. Tout est naturel Ah, mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez Bon, je vous avoue quand même qu'à un moment donné, j'ai pensé à me refaire le nez. Mais je suis. Non, mais je rêve, moi, j'ai des voisins qui viennent squatter mon jardin. <rire> mais tu peux pas être confiné chez toi Putain, alors. Je veux savoir ce que tu fais Sam Je vais prendre ma douche La maison elle est tellement grande on se promène en trottinette ici Ah ouais, c'est comment briller Ah mais là il me rend là comme... Je... Il Elle fait quoi là Allez dépêche-toi, travail, voilà. Mets le sable. Allez encore. là faut pas prendre du pont là. Hé donc Quoi après le coronavirus, on se repose un peu, hein on reste à la maison. Bonjour madame, euh, j'ai une petite question. Bien sûr, Est-ce que sucé s'est trompé Alors oui, d'après le nouveau règlement. Merde. même une chèvre